Hey, salut tout le monde, c'est Ford de Be Wild and Free, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo en automne dernier concernant le bouton Request a Review dans votre Amazon Sarah Central. Je vais le mettre ce sujet à jour parce qu'il y a eu des changements pour ce qui entoure ce fameux bouton. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Probablement je souhaite dire à tout le monde que oui, c'est un temps difficile à cause du coronavirus et je transmets mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un proche. Moi-même, j'ai appris il y a deux jours que j'ai perdu un cousin éloigné dans ma famille à cause de complications dues au coronavirus. Il avait mon âge, euh, je ne l'avais pas vu, ça faisait plusieurs années, mais je n'étais pas particulièrement proche de lui. On a quand même été à la même école secondaire puis on se croisait à tous les jours à cette époque. Ça fait réfléchir, puis ça prouve encore une fois que la vie est fragile, puis c'est pourquoi qu'il faut en savourer chaque moment. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Alex et moi, on a tout vendu en décembre pour faire un tour du monde. Euh, eh bien, nos projets sont tombés à l'eau parce qu'on est revenus au Québec, comme vous pouvez le voir. On est présentement chez la famille qui accepte de nous héberger, euh, ma petite famille, puis moi, pendant que la crise passe. Bref, c'était une petite parenthèse concernant ma situation actuelle. Maintenant, passons à notre sujet principal. Fin 2019, Amazon a introduit une nouvelle façon pour les vendeurs d'Amazon de demander des reviews à leurs clients dans le Amazon Seller Central, le bouton Request a Review. Cette fonctionnalité est facile d'accès, il peut vous aider à augmenter les reviews et les seller feedback, vous aidant ainsi à être plus compétitif sur Amazon. Je ne vais pas revenir sur la fonctionnalité de ce bouton parce que, étant que je l'ai dit, j'ai déjà couvert le sujet. Je vais mettre le lien juste ici de la vidéo que j'ai déjà faite. Le but de celle-ci est que, je ne sais pas si vous avez vu des courriels passés, mais en janvier, je voyais qu'il y avait des courriels de Jungle Scout qui disaient que certains de mes courriels n'étaient pas envoyés aux clients euh, parce qu'Amazon les avait bloqués. Puis un jour, j'ai reçu un courriel de Jungle Scout qui disait qu'à partir du début février 2020, Amazon allait resserrer des restrictions concernant ces courriels et selon les prédictions de Jungle Scout, euh, d'ici la fin 2020, on ne pourra plus envoyer de courriels aux clients via euh, un site tiers comme justement Jungle Scout. Alors personnellement, j'ai décidé d'abandonner les courriels automatisés et seulement de demander des reviews avec le bouton « recruit » a review. Si vous étiez comme moi, vous deviez cliquer sur chaque bouton de chaque commande client. Ça peut aller si on a quelques commandes par jour, mais dans mon cas, j'avais des centaines de commandes par pays, puis je vends dans 9 pays, ce qui est complètement ridicule de faire ça. Bien sûr, je demandais à mon assistant de le faire, mais encore, pauvre lui, parce que ça prenait 2 heures par jour à cliquer sur un bouton. Euh, on a trouvé des petits trucs là, ici et là pour aller plus vite dans le processus, mais ça reste que c'est ridicule de faire ça. Et c'est ici que je vais entrer dans le vif du sujet. Savez-vous que Jungle Scout a maintenant automatisé ce fameux bouton, et ce directement dans votre Amazon Seller Central? Je vais vous montrer ça maintenant. Good. Maintenant, dans un premier temps, vous allez devoir euh, installer le Chrome extension de Jungle Scout si ce n'est pas déjà fait. Euh, si, pas, si vous ne l'avez pas déjà, vous allez sur scout.com. Puis, euh, si, vous avez, euh, encore, si vous avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné à Jungle Scout, je recommande fortement euh, d'y aller avec eux autres. Moi, c'est vraiment là, c'est mes baisses. Euh, je leur fais ar archi confiance, Les, leurs données seront vraiment très euh, précis, puis euh, je le recommande fortement. Si vous n'avez pas encore votre abonnement, euh, allez chercher mon rabais que j'offre à ceux qui me suivent qui est en dessous de cette vidéo-là, ça va vous donner des rabais sur mensuels ou annuels. Donc, pour installer le Chrome Extension, vous cliquez ici sur le plus The Extension, là, vous allez suivre les instructions pour aller l'installer, ça prend 30 secondes, puis c'est installé. Pour revenir à notre sujet, le fameux Request a Review button. Maintenant, Jungle Scout, avant là, il fallait cliquer sur chaque commande, Request a Review, Request a Review, ça, c'est vraiment tannant. Maintenant, ils ont fait ça. Ils ont fait un bouton pour faire ça en, en batch, en bulk. Le seul petit critère qu'il faut prendre en considération, c'est que on peut pas envoyer. Ça, c'est même là avec un, le bouton le plus le d'Amazon. Il faut attendre. Il faut que ça passe une semaine que la commande a été passée et moins de 30 euh, et moins de 30 jours. Donc, si je regarde une commande qui a été faite aujourd'hui, la stay. Je peux pas envoyer un request a review, review Par contre, si je fais les derniers 14 jours et j'y vais en ordre euh, décroissant, ouais, c'est ça, ben, en fait, du, du plus vieux au, euh, au plus récent, là, je peux y envoyer. Qu'est-ce que je fais moi C'est que je fais, euh, en fait, pas moi, je demande à mon euh, assistant virtuel qui aille chercher la dernière, en fait, voilà, qui aille faire un request a review pour euh, voilà deux semaines. Donc, par exemple, il va faire « Custom date range ». Là, ici, « From ». Là, aujourd'hui, on est le 6 avril. Bon, 6 avril, il va commencer à partir du 30 jusqu'au 23. Donc, il va « Request a review » pour toutes les commandes qui ont été faites du 30 au 23. Comme ça, bien, à chaque semaine, à chaque lundi, c'est une de ses tâches. Comme il va chercher les commandes de deux semaines. Comme ça, bien, il, il est tout le temps à jour dans les commandes. Alors, on va faire ça ici. Puis, simplement, vous cliquez sur « Request review on this page ». En fait, puis aussi, j'y demande de tout le temps faire… Euh, bon, c'est selon lui, même que ça fait… Euh, c'est juste en sorte qu'il ne clique pas sur plein de pages euh, différentes. On y va avec 100 résultats par page. « Request a review on this page ». Là, le bouton, la fonctionnalité de Jungle Scout, va aller extraire toutes les commandes. Donc, là, ici, on est à 2, sur 94, 4, 5, 6. Comme ça, ça le fait pour toute la page. Ensuite. On descend en bas, on clique sur la page numéro 2, etc. On clique encore sur le bouton pour qu'il fasse en batch. Et c'est tout. Ça prend environ une quinzaine de minutes pour que tout soit fini. Euh, versus 2-3 heures, quand c'était manuel, là, avec simplement le bouton de Amazon. Alors, ça fait le tour pour cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!